Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Forum PHP, on va parler de PHP, sans surprise. Mais mais avant, je vais peut-être hanter vos souvenirs avec ces, ces petites paroles tout au long de la journée, de la soirée. Surtout si vous avez des enfants et vous allez au parc demain, ça vous fera des souvenirs. Non plus sérieusement, je vais commencer par une histoire, une histoire vraie, une histoire vécue. Et c'est une histoire qui date d'il y, y a bien longtemps, à un arrêt des gares d'ici. C'est quand même assez loin. Plus plus efficace qu'un café. Le DSI entre dans notre bureau. Alarme Le site ne répond plus Les développeurs dont je faisais partie, ont commencé à investiguer. Et les Ops, à l'autre bout du bâtiment, pareil, commençaient à investiguer. Et on les connaissait, les Ops. Ils n'avaient pas de machine à café de leur côté du bâtiment, ils venaient de notre côté du bâtiment, les pauvres. Et on a commencé à s'échanger. Sur IRC, on a commencé à s'envoyer des messages, des screenshots, des dashboards. Et oui, IRC, je montre mon âge. Mais le DSI nous dit, non, il nous ordonne d'aller bosser dans le bureau des OPS. On se regarde, mes collègues et moi, on hésite. Mais c'est notre N plus 3, N plus 4, donc on se lève et on part. Et là, il nous reprend, prenez vos PC. Et on bossait avec des PC fixes. Donc une tour, un écran, une souris, un clavier, un câble Ethernet, un câble d'alimentation, enfin beaucoup de choses. Donc, euh, on débranche tout ça, on va chercher un chariot, on revient avec le chariot, on met tout le bordel sur le chariot, et puis on traverse tout le bâtiment. Arrivé à l'autre bout, le DSI nous avait suivis, il ordonne aux Ops, trouvez-leur des câbles Ethernet, des câbles d'alimentation et des rallonges s'il le faut. Donc, pendant un moment, les Ops ont arrêté de bosser sur la prod qui était tankée. Finalement, merci, le DSI s'en va. On a discuté cinq minutes entre Dave et Ops, on s'est mis d'accord, ils ont fait SSH et VI sur un des serveurs, et la prod est repartie. Et oui, à nouveau, le bon vieux temps. On n'a pas branché les PC, hein. on a juste perdu 20 minutes. Et avant de continuer, j'aimerais vous poser une question. Dans la salle, qui se définit plutôt comme dev Bon, une bonne majorité, ok. Et vous doutez de l'autre moitié de la question, qui se définit plutôt comme ops Je peux balancer des blagues sur les ops aujourd'hui, c'est cool. Et si, euh, et si on arrêtait un peu de se dire dev ou de se dire ops, et qu'on travaillait un peu ensemble ou qu'on était un petit peu les deux. Alors si je reviens à l'anecdote que je donnais juste avant, elle n'est pas complètement liée à mon talk. Et oui, le principe de démonter des PC fixes et les emmener à l'autre bout du bâtiment là où il n'y a pas de café, c'était un petit peu absurde et peu efficace. Par contre, l'idée de travailler ensemble dev et ops, c'était peut-être pas une mauvaise idée. Je m'appelle Pascal Martin, je suis principal ingénieur chez Bedrock. Je joue beaucoup sur de l'infra, du bac, AWS, Kubernetes, puis des sujets de performance, de scalabilité, de coût, enfin plein, plein de trucs assez fun comme ça. Et chez Bedrock, on développe une plateforme de VOD et de replay qu'on vend à nos clients, des broadcasters européens. Et en France, vous me connaissez pour Sysplay et pour Salto. On devait parler de PHP à un moment quand même, donc il va falloir y aller. Qu'est-ce que c'est PHP PHP, c'est un langage de programmation open source, est sur GitHub. La première version de PHP est sortie le 8 juin 1995, publiée par Rasmus Lardorff. Quelques années après, juin 1998, l'année de 1.2.3.0, Zev et Andy Gutmans rejoignent l'aventure pour une réécriture majeure. C'est PHP 3. J'ai fait du PHP 3, j'ai commencé avec PHP 3. Leurs deux prénoms combinés, donnent Zend, la société qu'ils ont créée et dont on retrouve le nom un petit peu partout dans PHP. Donc vous entendrez Zend de plusieurs fois pendant ce talk. Et puis on avance un petit peu dans le temps et on va jusque PHP 5.3, 2008, 2009, un truc comme ça, et Composer. Et là, ces deux outils, la façon de le langage de cet outil, marque un tournant pour PHP. PHP se professionnalise. En fait, PHP a commencé à répondre aux besoins de notre communauté. Mais déjà, depuis quelques années, on ne parlait plus vraiment de PHP, on ne disait plus « je développe en PHP ». On travaillait avec PHP et son écosystème. Depuis 2010, PHP a un cycle de release supporté, enfin des versions supportées, des versions documentées, on voit deux ans plus une année de support, et PHP 8, la dernière version majeure du langage, est sortie en 2000, euh, 2020. Mais quand vous travaillez avec PHP, vous passez par un composant qui sait interpréter vos requêtes et les transmettre au moteur de PHP. Eh bien, ça permet à ce moteur d'être utilisé dans différentes conditions, avec un serveur web, ou un autre serveur web, ou en ligne de commande. Ce composant il s'appelle une serveur API, une SAPI. Et Le, le moteur de PHP il a un cycle de vie avec différentes étapes. Quand on lance le programme PHP, on commence par mInit, l'initialisation du moteur de PHP, des modules en réalité. Et quand une requête arrive, on passe à la phase rInit on initialise des choses qui vont servir pour cette requête. Par exemple, on peut imaginer allouer de la mémoire pour stocker les variables que vous allez manipuler dans vos scripts. Après ça, enfin, on traite votre code. Ça y est, on fait des choses. Quand le traitement de votre requête est terminé, R shutdown pour, par exemple, libérer la mémoire qui correspondait à vos variables, et enfin M shutdown, l'extinction du moteur de PHP. Et le schéma que j'avais ici sous les yeux correspond à l'exécution d'une requête. C'est le cas où vous lancez PHP en ligne de commande, par exemple. Vous ne traitez qu'une seule requête et le programme meurt. Mais lancer encore et encore le programme PHP, ça prend du temps et ça consomme des ressources. Donc pour éviter ça, pour optimiser, une approche est ou était d'intégrer le moteur de PHP dans un serveur web. Et c'est ce qu'on faisait il y a une dizaine d'années, ou un petit peu plus qu'une dizaine d'années. On faisait beaucoup ça avec Apache 2, avec une SAPI dédiée à Apache 2. Mais depuis PHP 5.3, beaucoup d'entre nous ont arrêté un petit peu de travailler avec cette SAPI. On est nombreux à avoir migré vers PHP-FPM. Et PHP-FPM, c'est une autre SAPI, peut-être un petit peu plus évoluée. Elle embarque son propre serveur. Elle embarque sa propre gestion d'un pool de processus. Elle embarque même sa propre gestion de plusieurs pools de processus, si on veut héberger plusieurs applications sur la même machine en les isolant un minimum. Et je reviens sur le schéma. Avec PHP-FPM, on a toujours M-init et M-shutdown au lancement et à l'arrêt du programme PHP. Et entre-temps, on peut traiter plusieurs requêtes. Pour chaque requête, on a R-init, traitement de la requête, R-shutdown. Et on fait ça encore, et encore, et encore, jusqu'à la fin du processus PHP-FPM. Pour paralléliser, si on veut paralléliser, si on veut traiter plusieurs requêtes à la fois, bah, ce processus Worker va le dupliquer plusieurs fois. Et ici, je sais traiter trois requêtes en parallèle. Pour piloter ça, j'ai un processus master qui va recevoir les requêtes et les dispatcher sur les différents processus Worker. PHP FPM, on peut le configurer de trois façons différentes. Le nombre de processus qu'on a vu, il y en avait trois juste avant, trois façons différentes. façon dynamique, approche par défaut, un nombre de processus variable. Et C'est bien adapté si on veut héberger sur un serveur plusieurs applications et on espère qu'elles auront leur pic de charge à des moments différents. Le mode on-demand, on démarre des processus quand les requêtes arrivent, donc ça va bien quand on héberge plein d'applications qui n'ont jamais de trafic, paye moins cher. Et puis l'approche statique avec un nombre de processus fixe, ce qui est très adapté quand on héberge une application sur un serveur de taille fixe. Et chez Benrock, on héberge nos applications dans Kubernetes, dans des pods. Bouchez-vous peut-être les oreilles, mais faisons comme si c'était des petites machines virtuelles avec une quantité de CPU et de RAM fixe. Donc on utilise PHP, FPM, en mode statique. En fait, on faisait déjà ça avant Kubernetes. Avant, on hébergeait nos applications sur des VM ou sur des machines physiques, une application par machine. Bah, nos machines elles avaient une quantité de CPU et de RAM fixe. Donc, on utilisait déjà PHP-FPM en mode statique. Et euh, on m'a dit toujours de faire quoi que ce soit visible au bureau, donc je me rattrape en conférence. Euh, PHP-FPM, c'est un serveur, j'ai dit tout à l'heure. Donc, on pourrait imaginer que les utilisateurs fassent des requêtes qui arrivent sur PHP-FPM. Sauf que les utilisateurs, avec leur navigateur, ils parlent en HTTP, alors que PHP-FPM parle en CGI. Ils ne parlent pas le même langage, ils ne peuvent pas communiquer. Donc à la place, ce qu'on fait, on enlève cette flèche et on intercale un serveur web, Nginx ou Apache 2 ou autre. Et ce serveur web, lui, il sait parler en HTTP avec l'utilisateur et il sait parler en CGI avec PHP-FPM. Donc on complexifie un petit peu notre stack, mais ça marche plutôt pas mal. PHP, c'est super cool, c'est un langage extensible On peut ajouter des fonctionnalités à PHP par le biais d'extensions PHP Et c'est peut-être un petit peu piégeux de parler d'extensions PHP, parce que les extensions PHP sont écrites en C, ou dans un autre langage compilé compatible, et je crois qu'il y a une conférence demain qui vous expliquera comment écrire des extensions en Rust. Ces extensions peuvent être compilées statiquement dans PHP, donc intégrées au binaire PHP, ou alors plus souvent, on les compile sous forme de bibliothèques partagées, des fichiers .so, .dll, qu'on charge dynamiquement. Et si je reviens sur, un, sur mon, mon joli schéma ici, le cycle de vie de PHP, eh bien, au démarrage et à l'arrêt d'un processus PHP, les étapes mInit et m shutdown sont jouées pour chacune de nos extensions. Et à chaque requête, RInit et RShutdown sont jouées pour chacune de nos extensions. Donc si vous installez beaucoup d'extensions PHP sur votre serveur en vous disant « un jour ça peut servir », vous allez bouffer des ressources si elles n'ont pas trop optimisé leur R-init et R-shutdown. Autrement dit, n'activez pas trop d'extensions PHP, juste pour le plaisir, sans en avoir l'usage. Et des extensions PHP, on en utilise tous les jours. En fait, de très nombreuses fonctionnalités de PHP sont fournies par des extensions. Et ces extensions elles peuvent faire partie du code de PHP, c'est ce qu'on voit ici, c'est le répertoire ext du projet PHP-SRC. Donc elles sont réalisées en même temps que PHP. Ou alors d'autres extensions ont leur propre cycle de vie, leur propre version, elles évoluent complètement indépendamment de PHP et elles sont hébergées ailleurs. On pense à xDebug par exemple. Et beaucoup d'extensions sont uniquement de la glu vers des bibliothèques-systèmes. Curl, Jamagic, SSH et d'autres. Et vous savez, quand vous râlez sur les incohérences qu'il y a en PHP entre les noms de fonctions qui ressemblent à rien, les noms de variables qui ressemblent à rien, les noms de paramètres qui sont de n'importe quel ordre, c'est parce que PHP, c'est un langage très bête qui fait juste passe-plat vers des bibliothèques système Et les devs qui ont codé les bibliothèques système ils ne sont pas parlés entre eux. Donc PHP reflète la même chose. Maintenant, vous écrivez du code PHP. Alors, vous avez levé la main, vous êtes dev en en PHP, j'imagine du code PHP. Et du code PHP, dans mes souvenirs, ça ressemble un petit peu à ça. Sauf que mon serveur, mon processeur, il ne comprend pas ça. À la place, il va exécuter des opcodes. Donc la première étape de l'exécution de code PHP, c'est de compiler notre code PHP en opcodes. Ici, dans cette colonne, vous avez un dump des opcodes du code qu'on avait juste avant. Ces opcodes, c'est un ensemble d'instructions simples à peu près. Ça ressemble un peu du langage assembleur, c'est marrant si, si vous avez des souvenirs. Et ces opcodes sont exécutés par le moteur de PHP, le Zendengine. Et chaque opcode ici peut correspondre à des dizaines, centaines ou milliers de lignes de code en C. Ici, vous avez l'opcode Zendeko, qui est le code numéro 136 en PHP 8. Il n'est pas trop long, celui-là, ça va Et passez, passez le premier moment... D'horreur peut-être en voyant du C. En fait, c'est assez, assez compréhensible. Je veux dire, on arrive à lire, on arrive à comprendre ce qui se passe. Enfin, on a des parenthèses, des accolades et des points-virgules. C'est comme du PHP. J'ai pas essayé, mais à peu de choses près, ça marcherait presque en PHP. Ce que je veux dire par là, bah, des fois, quand vous ne comprenez pas comment marche PHP, allez lire le code source de PHP. Vous verrez que ça ressemble un peu. Et on arrive à comprendre des choses. Des fois, on arrive à comprendre des comportements. Et après, mettez à jour la doc. Vos applications, ou nos applications, devrais-je dire, consomment des ressources. Et quand on pense ressources, on pense serveur. Quand on pense serveur, on pense processeur. Et la compilation du code PHP en opcode, ce qu'on a de la gauche vers la droite, de base, c'est fait à chaque fois qu'un script PHP va être exécuté. Si vous recevez un million de requêtes HTTP par jour sur votre serveur, vous allez compiler un million de fois le truc de gauche vers le truc de droite. Et je parie, ou j'espère du moins, que votre code ne change pas un million de fois par jour. Sinon, vous tapez vraiment vite. Donc vous allez consommer beaucoup de CPU à faire encore, et encore, et encore, et encore un million de fois la même chose. C'est dommage. Heureusement, on verra tout à l'heure, on peut éviter ça. Le plus évident, ensuite, c'est ce à quoi vous avez pensé en premier quand on dit « brûler du CPU bah », c'est exécuter votre code. Et combien de CPU votre code consomme, ça dépend de ce que vous avez écrit comme code. Moins de code, moins de CPU consommé globalement. Mais genre, si vous effectuez des calculs cryptographiques ou du redimensionnement d'images en PHP, je vous garantis, et je pourrais en voir dans la salle sourire, ça brûle du CPU. Ça consomme des ressources. Mais au sein de nos plateformes, de plus en plus souvent des systèmes distribués, le PHP, c'est un composant qui fait glu entre d'autres composants. Et euh, il émet des requêtes, requête SQL, requête Elasticsearch, requêtes d'API. Et puis il attend, il attend les réponses et il les assemble. Et bien, quand PHP attend les résultats de requêtes SQL ou d'API distantes, il ne consomme pas, ou très peu, de CPU. A l'inverse... Quand votre application a besoin de beaucoup de CPU, parce qu'elle effectue des calculs, parce qu'elle charge un fichier YAML absolument gigantesque et dégueulasse, ou parce qu'elle serialise en JSON quelque chose que vous ne devriez pas renvoyer en entier à vos clients, et je sais que vous le faites, dans ces moments, si PHP n'a pas assez de CPU à sa disposition, ça rame. Et ne pas avoir assez de processeurs, ça arrive. Parce que le nombre de processeurs dans une machine, bah, il est fixe, il n'est pas illimité. Et les CPU, ça coûte cher. Même si PHP consomme au maximum un CPU à la fois pour traiter une requête, eh n'oublions pas qu'on lance quasiment tout le temps plein de processus PHP en parallèle pour réussir à traiter plusieurs requêtes à la fois. Et ces multiples processus PHP doivent alors se partager les quelques cœurs CPU qu'on a sur nos machines. Et on n'en a pas tant que ça. On continue une autre ressource limitée. La mémoire. Non, la mémoire. Dans un serveur, on n'a pas une quantité illimitée de mémoire et on en utilise de la mémoire. Tout au long de l'exécution de notre code PHP, on utilise de la mémoire. Par exemple, pour les variables dans lesquelles vous stockez des choses, c'est stocke en mémoire. Et le simple fait d'avoir un processus PHP, ça consomme de la mémoire. Et si vous avez plusieurs processus PHP pour paralléliser, vous consommez plus de mémoire. Et même si le système d'exploitation est un petit peu intelligent, qu'il arrive à mutualiser des choses, plus de processus égale plus de mémoire consommée tout de même. Et euh, bah, du simple fait de travailler, PHP consomme de la mémoire. Et vous savez, la compilation du code PHP en opcode, ces opcodes ils sont stockés en mémoire. Donc euh, avec des applications modernes, avec un framework peut-être énorme, et avec la moitié d'Internet en dépendance, vous allez en bouffer beaucoup de la mémoire. Genre euh, pas mal. Quoi. Et puis dans le pire des cas, vous consommez plus de mémoire que le serveur n'en avait, ou que l'OS n'était prêt à vous en accorder, et puis l'OS, il va tuer votre programme avec un no kill. Et c'est brutal, oui, mais c'est un des rôles du système. Le système existe pour se protéger, quitte à vous choisir, ou à choisir votre application, pardon, comme victime. Et ce n'est pas Linux ou Kubernetes qui sont méchants, non. Ces outils, ils jouent leur rôle, pour éviter que votre application n'emporte la machine entière, sa chute. On ne s'arrête pas au CPU à la RAM, bien sûr, ça serait, ça serait trop facile. Des ressources critiques, il y en a plein d'autres. Et la première, la bande passante réseau, elle, elle, elle est très marrante. Ça va vous limiter si vous échangez des gros volumes de données, genre si vous manipulez des vidéos par exemple. Mais plus drôle que ça, j'ai déjà vu une application souffrir horriblement parce qu'elle stockait des données énormes en cache dans Redis sur d'autres serveurs. Et bien, toute la bande passante des serveurs était consommée pour parler avec ces Redis. En ajoutant du cache, en stockant trop de données en cache d'une certaine façon, on a juste euh, un petit peu fait mal à notre application. Donc attention, la bande passante réseau, ça existe. Et puis, il y en a plein d'autres des limites, le nombre de connexions réseau ouvertes à la fois, l'espace disque, la bande passante disque, le nombre de descripteurs de fichiers ouverts à la fois, plein plein plein de choses qui vont vous poser problème et qui sont très fun à débugger. Mais malheureusement, je n'ai pas le temps d'aller dans les détails de tout ça, il faudra revenir l'année prochaine. Mais je voudrais que vous vous souveniez que même en PHP, vous devez vous soucier des ressources que vous consommez et des ressources disponibles sur vos machines. Il y a une autre source extrêmement critique dont je vais vous reparler un petit peu plus longuement. Et c'est quelque chose qui, sur des applis à fort trafic, va vous poser problème. C'est régulièrement une source de douleur et ça nous a fait souffrir moult fois chez Bedrock, mais vraiment très, très, très beaucoup de fois. Je reviens sur PHP-FPM, qui est le moyen le plus utilisé aujourd'hui quand on veut répondre à des requêtes HTTP en PHP, avec Nginx. Avec PHP-FPM, chaque processus ne sait traiter qu'une seule requête à la fois. Et quand bah, le traitement d'une requête dure longtemps, peut-être parce que PHP attend une réponse, bien si une autre requête arrive et que le processus n'est pas libre, bah, le petit bonhomme à gauche il est triste. Il n'a pas de réponse à sa requête, personne ne peut lui répondre, donc au bout d'un moment, il prend une erreur. Une fois le traitement terminé, peut-être qu'on pourrait traiter sa requête, mais elle n'est pas stockée en queue éternellement. Donc vraiment, processus PHP-FPM, c'est critique et ça traite une seule requête à la fois. Et je me permets d'insister, si PHP attend, par exemple s'il attend qu'une base de données réponde, eh bien rapidement vous allez vous retrouver dans une situation où vous n'aurez plus de processus PHP-FPM disponible pour traiter d'autres requêtes. C'est quelque chose de temporaire, oui, mais pendant un moment, il y a quand même pas mal d'utilisateurs qui ne sont pas contents, pas contents, pas contents. Alors, à l'échelle, les processus PHP-FPM sont une ressource limitée et critique. Donc, qu'est-ce qu'on fait ben, On en lance plusieurs en parallèle et on en rajoute encore et encore. Mais on ne peut pas en lancer une infinité, parce que chaque processus consomme de la mémoire, ressource limitée. Et chaque processus peut consommer jusqu'à un cœur CPU, aussi une ressource limitée. Donc euh, voilà, pas de solution magique, ça dépend. Et puis, euh, je, prends, je prends ce cas-là. Souvent, on fait un développement, on se dit je vais faire des requêtes en base de données, en Elasticsearch ou n'importe quoi. Et puis au bout d'un moment, je vais avoir récupéré toutes les informations dont j'ai besoin pour répondre à l'utilisateur. Ok, cool, on répond rapidement à l'utilisateur, c'est bien pour l'utilisateur. Mais après vous me dites, ouais je voudrais envoyer un mail ou faire un traitement qui fait un petit peu de temps. Donc je vais mettre ça en carnet terminette pour que ça soit traité après la réponse à l'utilisateur. Et oui, d'accord, c'est une bonne idée, vous répondez rapidement à l'utilisateur qui est donc rapidement satisfait. Mais pendant tous les traitements lourds que vous faites là en bas, le processus PHP-FPM reste consommé. Et donc les autres requêtes, les autres utilisateurs n'ont pas de processus qui peuvent les traiter. Donc oui, vous avez répondu au premier utilisateur et non, vous n'avez pas répondu à tous les utilisateurs suivants. Vous avez l'impression d'avoir amélioré les choses sur votre poste en dev, vous les avez pas améliorées en production avec de la charge. Pas encore paniqué Je peux en rajouter une petite couche, allez juste une petite couche pour le fun. Euh, les ressources qui ne sont pas illimitées, c'est valable aussi ailleurs. Par exemple, sur votre base de données, vous avez un nombre maximum de connexions autorisées. Et si vous ajoutez des processus en parallèle, bah, vous allez ouvrir plus de connexions, donc vous allez atteindre ce nombre. Euh, les nouvelles connexions par seconde, Redis accepte un certain nombre de connexions par seconde. Les NAT Gateways d'AWS acceptent un certain nombre de nouvelles connexions par seconde. Et puis, toutes les API et tous les services que vous appelez à l'extérieur mettent en place des rates limites. Ils vont rejeter vos requêtes si vous en faites plus de x par seconde. Donc, bon courage. J'ai dit que la mémoire, la RAM, c'est une ressource limitée. Eh bien, voyons un petit peu plus comment ça marche, la mémoire. En interne, globalement, on sait un programme qui souhaite allouer de l'espace mémoire, qui souhaite avoir de l'espace mémoire, il appelle la fonction malloc. C'est un appel système, ça prend du temps. Ok. Dans l'autre sens, pour libérer un espace mémoire qu'on avait obtenu avec malloc, notre programme en C appelle la fonction free. Jusque-là, facile. Mais, Maloc peut échouer. Et euh, que fait un programme qui ne parvient pas à obtenir un espace mémoire alors qu'il en avait besoin Eh bien, en fait, ça dépend de vous. C'est vous qui le programmez, ce programme. Donc, c'est à vous de gérer ce cas à chaque fois que vous essayez d'utiliser un espace mémoire. Je vous souhaite beaucoup de plaisir. Et puis, notez que lire ou écrire depuis ouvert un espace mémoire qui ne vous appartient pas, bah, paf, le programme euh, libérer deux fois un espace mémoire avec la fonction free, boum l'application. Et à l'inverse, si vous ne libérez pas un espace mémoire qui vous appartenait et que vous n'en avez plus besoin, bah, le système ne le récupère pas, ne peut pas l'allouer à un autre programme, ne peut pas non plus vous le réallouer à vous-même, et donc vous avez une fuite mémoire et votre application va consommer de plus en plus de mémoire jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Donc euh, un petit peu dommage pour votre application et votre serveur. Et le moteur de PHP, il peut utiliser ces fonctions malloc et free et il peut demander la mémoire au système. Et une extension PHP, elle peut aussi. Et d'ailleurs, c'est une des raisons historiques pour lesquelles PHP-FPM tue ses processus toutes les quelques centaines de requêtes. Au cas où il y ait eu une fuite mémoire dans PHP ou dans ses extensions. On tue le programme, il y en a un autre qui se relance à la place, et hop, il repart sans aucune fuite mémoire. Donc c'est la galère. Mais heureusement, PHP est là pour nous simplifier la vie. Et on n'a pas à se soucier de ces fonctions malloc et free. C'est bien. On ne gère pas la mémoire aussi finement. Tout ce qu'on a à faire au quotidien, c'est d'utiliser la mémoire sans y penser. Enfin, il faut juste pas bouffer des gigaoctets en stockant des vidéos en RAM. Quoi. Et en fait, on le fait. À chaque fois qu'on appelle une fonction, à chaque fois qu'on travaille avec une variable, à chaque fois qu'on a... qu ajoute ou qu'on enlève un élément dans un tableau, on travaille avec de la mémoire. Et PHP le fait pour nous. C'est pas vraiment l'heure de la sieste, mais ça aurait pu. Comment on fait Pour ça, PHP embarque le ZMM, le Zend Memory Manager, et un de ses rôles est de nous fournir de la mémoire plus rapidement et plus facilement qu'avec malloc. Et ZMM, il implémente aussi Memory Limit, qui est une sécurité qui évite qu'une page devenue folle ne consomme trop de mémoire. Donc, mieux vaut fatal erreur sur une page que planter un serveur entier. Donc, ne réglez pas cette limite à une valeur trop élevée. Et pour être rapide, ZMM ne demande pas de la mémoire au système à chaque fois que votre code en a besoin. Ce qu'il fait, c'est qu'il demande un gros bloc de mémoire au début du traitement d'une requête, et puis il va la gérer, il va faire ce qu'il veut dedans. Si ce bloc mémoire n'est plus assez grand, ZMM l'agrandit. Et il l'agrandit plus que nécessaire. Comme ça, la variable suivante, il n'a pas à nouveau à réallouer de la mémoire. Et puis à la fin du traitement de la requête, ZMM libère le bloc, les données sont détruites, et on n'a pas de fuite de mémoire, on a juste un petit peu de fuite de texte. Et quand je parle de gestion de la mémoire en PHP, on me dit souvent, et le garbage collector, qu'est-ce que c'est Alors Le garbage collector qui est arrivé en PHP 5.3, il sert uniquement à briser les références circulaires. Donc avant PHP 5.3, quand on effaçait la variable de $var, quand on n'avait plus besoin, les variables abc restaient en mémoire, jusqu'à la fin de l'exécution de notre script. Maintenant, elles sont libérées, même pendant l'exécution de notre script. Mais c'est tout ce que fait le garbage collector de PHP. PHP n'est pas un langage garbage collecté. PHP a ZMM. Et je viens de dire juste avant que ZMM alloue un bloc mémoire au lancement du traitement d'une requête et qu'il l'efface, qu'il le libère à la fin du traitement de la requête. Et toutes les variables créées depuis PHP pendant l'exécution de notre requête sont dans ce bloc mémoire. Et Toutes les variables sont donc détruites à la fin du traitement de la requête. La conséquence, c'est que PHP nous offre une approche Shared Nothing. Aucune donnée n'est partagée entre les traitements des requêtes. Que ce soit les requêtes traitées en succession par un même processus, ou les requêtes traitées en parallèle par plusieurs processus. Et c'est génialissime, c'est fantastique. La première conséquence, c'est que PHP nous facilite beaucoup les choses. Et c'est sans aucun doute une des raisons de son succès, notamment comme premier langage chez les débutants et débutantes. Oui, repartir d'une feuille blanche à chaque requête, c'est juste, juste fantastique. On n'a pas de fuite de mémoire, on n'a pas besoin de fermer les connexions à des bases de données, on n'a pas besoin de fermer les fichiers ouverts, tout ça, pas de problème. Et puis à la fin du traitement d'une requête, il ne reste pas de mémoire allouée pour rien. Et même quand on passe, quand on passe au traitement d'une requête pour un utilisateur B, ben on sait qu'on n'a plus en mémoire les données de l'utilisateur A. Ça facilite tellement les choses, c'est génialissime. Et J'ai commencé à faire du web en PHP, qu'est-ce que c'était bien Bon, par contre, quand on essaye de déployer des applications qui répondent en quelques millisecondes ou quand on gère beaucoup beaucoup de trafic, on se rend compte que cette approche sur nothing, elle n'a pas que des avantages. Ben ouais, Ne pas partager de, de données entre les requêtes, ça veut dire qu'on n'a pas de cache DNS, qu'on n'a pas de connexion persistante vers nos bases de données, qu'on n'a pas de connexion persistante vers des API HTTPS. Donc à chaque fois qu'on veut faire un appel d'API, le premier d'une requête ou le premier vers un nouveau nom de domaine, on ouvre une connexion TCP. On fait un inject TLS, Et ça dure du temps et ça bouffe des ressources. C'est une catastrophe. Et puis en plus, vous devez vous réidentifier sur tous ces trucs-là. Donc on se retrouve à mettre en place des éléments d'infrastructure, des proxys ou n'importe quoi pour gâter des connexions ouvertes, juste parce que PHP ne partage rien d'une requête à une autre. C'est un petit peu dommage. Et c'est un petit peu une source de souffrance. Et c'est une problématique où des extensions PHP peuvent nous aider. Ouais, les, les extensions PHP, elles peuvent allouer de la mémoire en dehors du ZMM1. Donc, elles peuvent les conserver d'une requête à une autre. Et certaines le font. Par exemple, l'extension MySQL fournit des connexions persistantes vers MySQL. Ça évite de devoir les réouvrir encore et encore. Et ce n'est pas le seul exemple. Mais demander à des devs PHP de programmer en C, je crois que ça vous fait un petit peu peur. Et ça introduit un risque supplémentaire, parce que oui, c'est plus facile de planter, de planter des choses ou d'introduire des failles de sécurité en C qu'en PHP. OK. Et puis, malheureusement, installer une extension PHP, ça reste plus difficile que Composer installe. Après tout ça, eh bien, désolé, il n'y a pas de solution magique. Il n'y a pas un truc, vous allez sortir, vous allez dire, c'est bon, ma plateforme va faire x2 en scalabilité. Non, du tout. Il faut bosser, il faut adapter aux situations. Et ça dépend. Alors, vous allez me dire que je caricature. Je suis désolé, il y a beaucoup de devs dans la salle. Mais quand une application rame ou consomme toutes les ressources de son serveur, le premier réflexe de beaucoup d'entre vous, on va dire, c'est d'aller voir les ops et de leur dire « il nous faut plus de serveurs ». Je l'ai vécu un nombre incroyable de deux fois et je vois des sourires, je ne suis pas le seul. Et oui, allumer plus de ressources, bah juste, ça marche, quoi. ça redonne de la patate à une application. Ça va coûter plus cher, mais c'est peut-être tout à fait acceptable. Si à chaque fois que vous répondez à un utilisateur, vous gagnez de l'argent, vous voulez répondre à plus d'utilisateurs. Si vous bossez sur un hébergement historique, vous commandez des serveurs, vous les amortissez sur trois ans, vous pouvez provisionner plus de ressources. Elles seront allumées tout le temps, elles serviront peut-être que pendant votre pic de charge quotidien ou pendant les soldes, vous allez payer souvent pour rien, mais vous pouvez. Si vous êtes sur un hébergement un peu plus moderne, vous pouvez obtenir temporairement plus de capacité, la rendre quand vous n'en avez plus besoin vous allez mettre en place un mécanisme d'autoscaling et vous aurez plus ou moins de serveurs tout au long de la journée. C'est extrêmement pratique. Mais dans un cas comme dans l'autre, les ressources ne sont pas illimitées et elles n'arrivent pas immédiatement. On-prem, il vous faut jusqu'à plusieurs semaines pour avoir un nouveau serveur. Et même dans le cloud, il vous faut souvent quelques minutes ou au moins quelques dizaines de secondes. Et vous ne pouvez pas prédire un pic de charge. Du moins, vous ne pouvez pas toujours prédire un pic de charge. Et l'autoscaling est réactif n'est pas instantané. Dans l'autre sens quand même, bah, quand les devs disent on veut plus de serveurs, les ops répondent optimisez votre code. Et on me l'a déjà dit plusieurs fois. Et dans le fond, les ops, ils n'ont pas tort. J'ai déjà vu des temps de réponse divisés par 10, par 100, par 1000, en quelques heures de travail. Ça peut valoir le coup. Je suis curieux de savoir comment Coût va être écrit, si ça sera COUP ou COUT, ça peut être les deux. Bref, sur une API à forte charge en PHP, avec une archi qui va de monolithe distribuée à microservices, un petit peu dans les deux sens, vraiment la ressource la plus limitante, c'est très souvent le nombre de processus PHP-FPM. Il reste occupé à attendre qu'une API, qu'une base de données réponde. Et c'est là où vous devez prendre du recul sur votre plateforme et vous devez réfléchir à l'architecture globale de votre plateforme et pas uniquement de la petite API dont vous êtes responsable ou sur laquelle vous êtes en train d'implémenter une user story. Pensez à l'architecture globale. Et c'est aussi là où il devient indispensable de configurer des timeouts sur toutes les requêtes que vous effectuez. Et ces timeouts doivent être courts. Imaginons, vous avez une API qui répond en temps normal en 100 millisecondes. Vous dites, ouais, je vais prendre un petit peu de marge, je vais mettre un timeout à une seconde. Et eh bien le jour où cette API aura du mal, les clients de cette API, votre application, les clients de cette API vont attendre dix fois plus longtemps qu'en temps normal, dix fois plus longtemps, et donc dix fois plus de processus PHP-FPM vont être occupés, vont être consommés pour attendre un timeout. Et est-ce que vous savez comment votre plateforme se comporte quand vous consommez dix fois plus de processus PHP-FPM qu'en temps normal eh J'ai une petite piste. D'après mon expérience, tout va merder. Et puis après, si vous configuriez mieux PHP, bah c'est le moment parfait pour associer des devs qui connaissent comment l'appli fonctionne et des ops qui connaissent comment leur serveur fonctionne et peut-être comment configurer PHP. Et pour un serveur PHP qui consomme beaucoup de CPU, bah un réflexe, installer et configurer un cache d'opcode. Vous allez éviter de recompiler encore et encore et encore le code PHP en opcode. Vous donnez de la RAM au cache d'opcode, ils stockent les opcodes dedans et il consomme beaucoup moins de CPU. Et on atteint un petit peu les limites de la loi de Moore en ce moment, donc ça fait du bien d'économiser du CPU. Et sur des applis, j'ai vu une consommation CPU divisée par deux sur les serveurs, uniquement en activant un cache d'opcode. Et depuis PHP 5.5, l'extension opcache est incluse dans PHP, donc vous n'avez aucune excuse à activer un cache d'opcode, du moins si vous êtes maître de vos hébergements. Et attention, configurez bien ce cache d'opcode. Genre, typiquement, si vous ne lui donnez pas suffisamment de mémoire, on va faire la compilation, on va stocker les opcodes en opcache, le cache va être rempli, opcache va le purger, et on recommence. Et c'est catastrophique. Combien de mémoire allouée à, à opcache Si vous avez la moitié d'Internet dans vos dépendances, allouez-en plus. Non, plus sérieusement, regardez les métriques d'utilisation d'opcache, et vous saurez combien de mémoire lui donner. Et re-regardez-les de temps en temps quand vous faites des nouveaux développements, quand vous ajoutez beaucoup de code PHP à nouveau, parce que vous allez devoir louer plus de mémoire à ce moment-là. Et puis une autre approche, c'est changer nos habitudes. Et On va voir un exemple. Avec PHP, on a l'habitude de réfléchir et de faire les choses en séquence, les unes après les autres. Donc, requête SQL, requête Elasticsearch, requête d'API, choses comme ça. Mais on ne fait qu'attendre on émet une requête, on attend, on a le résultat, on émet la requête suivante, on attend et on attend longtemps, longtemps, longtemps. longtemps. C'est un peu dommage. On occupe des processus PHP-FPM pendant ce temps. Et si on faisait autrement Et si on lançait nos requêtes un petit peu en concurrence, en parallèle ben, On utiliserait un processus PHP-FPM pendant bien moins longtemps. Et en plus de ça, on répondrait plus vite aux utilisateurs qui seraient vachement plus satisfaits. Bien sûr, la contrepartie, c'est qu'on se complexifie un petit peu la tâche et c'est assez fun à débuguer quand il y a des problèmes. Mais on fait ça chez Bedrock sur notre gros projet qui sert d'API Gateway, et ça marche plutôt pas mal. Puis je reviens sur l'approche nothing" où chaque requête, on repart de zéro, et c'est une sacrée galère quand on va faire tourner des applications à l'échelle, parce que rejouer encore et encore des connexions DNS, ouvrir encore et encore des connexions TCP, établir encore et encore d'un unchecked TLS, Charger des données depuis des caches et les désérialiser encore et encore. Je veux dire, qu'est-ce qu'on crame comme temps et comme CPU quoi C'est un gaspillage horrible Et si on écrivait un serveur HTTP en PHP Si on le lançait, et qu'il restait lancé, et qu'il traitait les requêtes les unes après les autres, voire même qu'il en traitait plusieurs en parallèle en asynchrone, on pourrait partager des données entre les traitements des requêtes. On n'aurait pas besoin de tout refaire. Et on éviterait totalement le principe « share nothing ». Eh c'est le genre de choses que des projets comme AMP ou RARIC PHP permettent de faire. Et oui, ok, si une fatale erreur survient, bah, elle va impacter plusieurs traitements de requêtes à la fois, et je comprends que ça fasse peur à beaucoup de monde, moi y compris. Et travailler en approche non share-nothing, les devs PHP n'ont pas trop l'habitude en général, et on peut des fois se poser des questions, et des questions sur la compatibilité des outils, des bibliothèques et des frameworks. Donc C'est vraiment un autre paradigme, mais c'est pas vraiment quelque chose qu'on fait beaucoup en PHP. Et puis j'anticipe une question, est-ce qu'il y a du multithread en PHP Non, il n'y a pas de multithread en PHP en userland de base. L'extension parallèle peut vous aider, il y avait une extension qui s'appelait pthreads avant, maintenant il faut utiliser parallèle. Euh... Mais elle a besoin d'une option de compilation spécifique pour PHP qui n'est généralement pas activée, donc vous allez recompiler PHP vous-même, et c'est une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie, Ça c'est fait. Et je vois alors tourner, et donc euh, bah, il est temps de commencer à réaliser que vous avez, nous avons, fort à faire. De quoi on a parlé pendant la grosse demi-heure qui vient de s'écouler bah, Globalement, travailler sur une plateforme, euh, construire un produit, fournir une bonne expérience à nos clients et nos utilisateurs, ça va beaucoup plus loin que uniquement écrire du code PHP. Et je suis convaincu que travailler ensemble et se parler avec des gens de métiers un petit peu différents, ça va aider à améliorer la qualité de nos applications, de nos produits et l'expérience de nos clients. C'est comme ça qu'on va, qu va plus loin. J'hésite un petit peu à le redire, mais le, le mot il est tordu dans tous les sens. Il veut dire 36 choses différentes, mais pensez DevOps, entre guillemets. Donc allez un petit peu plus loin, qui crée du code PHP, ou pensez à vos serveurs et puis parlez-vous. Quand on bosse avec la solution la plus utilisée aujourd'hui pour faire du HTTP en PHP, rappelons-nous un processus PHP-FPM traite une requête à la fois. Il consomme jusqu'à un cœur CPU. Donc pour aller plus vite, bah, pas de magie. Faites moins de choses ou acheter des CPU plus rapides. Et puis pour traiter plus de requêtes, ben, installer plus de CPU quoi, globalement, avec du scaling horizontal. Et puis le chat, tout à l'heure, il était trop mignon. Donc en voilà deux autres. Ah. Et euh, PHP fonctionne avec une approche share-nothing. Chaque requête est indépendante des autres et très peu de choses sont partagées. C'est une énorme force de PHP. Ça simplifie beaucoup, beaucoup, beaucoup les choses quand on débute. Mais le contre-coup, c'est qu'on passe beaucoup de temps à faire encore et encore les mêmes choses dont les résolutions DNS, TLS et tous ces trucs-là. Donc ça, c'est un peu problématique. Et euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre eh Vu ce dernier point, notamment d'un point de vue performance, des fois on peut peut-être se demander si les microservices sont toujours l'approche la plus adaptée pour nos plateformes. Et puis surtout qu'on fait souvent face à un monolithe distribué avec plein de composants qui s'appellent en HTTPS les uns les autres dans tous les sens, et on voit assez peu souvent des vrais microservices qui communiquent en asynchrone. Et débugger un système distribué, ouais c'est fun. Pas à 3 heures du mat, mais c'est fun. Enfin, sauf quand il est planté. Mais en général, quand on debug, c'est qu'il y a un problème. Et puis aussi, si sortir une usine à gaz avec PHP et la moitié d'Internet à Composer installé, ce n'était pas toujours aussi génial qu'on le croit. Parce que ajouter du code encore et encore, bah, c'est consommer plus de CPU, plus de RAM plus de ressources et les ressources sur nos serveurs comme sur la planète, elles ne sont pas illimitées. Quoi qu'il en soit, mieux comprendre comment PHP fonctionne, bah je crois que ça va nous aider à mieux développer, à mieux héberger des applications. Jeter un coup d'œil dans le code source de PHP, des fois c'est intéressant, vraiment. Mettez-vous-y à deux peut-être, vous allez ouvrir plein d'onglets, vous allez naviguer, c'est plutôt, plutôt sympa et je le pense. Et rien que penser au fait que les processus PHP sont une ressource limitée et précieuse, c'est un grand pas sur le bon chemin. Et puis, je ne peux pas m'en empêcher, et si PHP n'était pas toujours le langage le plus adapté, notamment pour des applications distribuées, fort trafic on n'a pas tellement de temps pour des questions, ça tombe bien, ça évitera qu'on m'en pose une sur ce que je viens de dire juste avant, mais je vais rester ici à côté de la scène pendant quelques minutes dès que j'aurai laissé la plage au prochain speaker. Et puis vous pouvez me trouver auprès d'une machine à café pendant les deux prochaines journées. N'hésitez pas à venir me voir, vous êtes les bienvenus. Je m'appelle Pascal Martin, j'ai pendant longtemps été développeur PHP, j'en fais beaucoup moins aujourd'hui, c'est pour ça que mon exemple de code était aussi simple. Euh, je suis principal ingénieur chez Bedrock et on recrute régulièrement, y compris sur des postes de développeurs back et on a un stand juste à côté, vous pouvez passer pour en discuter. Merci beaucoup.